Salut les amis, bon allez, ce matin, pas euh, d'expresso parce que l'actu est pas euh, vraiment, euh, vraiment au top euh, en ce moment. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de sorties donc il n'y a pas besoin que je, fasse, euh, que je fasse un expresso. Par contre, vous l'avez vu, euh, voilà je, le sujet aujourd'hui c'est euh, Orange. Orange est en train de tuer ma page. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas euh, l'armoyer. <rire> Euh, et je ne vais pas vous demander un seul euro euh, dans cette vidéo. Par contre, je vais répondre à euh, une question qui est quand même assez récurrente euh, de la part de la communauté, c'est euh, quand est-ce que, euh, bah, euh, euh, est -ce que je reviens sur Twitch et quand est-ce que je reviens en live euh, pour des let's play et tout ça euh, sur, euh, sur YouTube. Alors, pourquoi je ne le fais pas ben, Je ne le fais pas parce que je ne Peut pas le faire. Alors j'en ai déjà euh, un petit peu euh, parlé, euh, mais euh, de façon aussi incroyable euh, que ça puisse paraître, la très belle ville de Besançon que j'en euh, par-dessus tout est euh, tout simplement euh, un désert numérique euh, inexplicable et que je ne m'explique pas. Euh, on est dans un, ouais, dans, un, dans un vrai traumatisme numérique euh, en tout cas pour ce qui est du centre-ville et exclusivement du centre-ville puisqu'en fait la ville de Besançon est une ville avant-gardiste dans le domaine des réseaux informatiques avec le réseau Lumière et qu'elle peut, enfin qu'elle pouvait et qu'elle peut encore se targuer d'avoir un des réseaux euh, internet les plus puissants euh, au moins de France voire d'Europe euh, mais en fait, alors par la volonté de qui, je ne sais pas, euh, l'intégralité du centre-ville est totalement exempt euh, de la fibre. Alors j'imagine qu'ils vont expliquer ça pour des raisons euh, écolo ou, euh, ou UNESCO, parce que le centre-ville est, est, est, euh, est classé UNESCO, euh, mais euh, bah, ça ne justifie pas euh, toutes les explications. Tout simplement parce que au moment où moi je vous parle, là, dans, dans ce petit bureau, euh, ici j'ai une fenêtre en face de moi, et en face de cette fenêtre, il y a notamment un bâtiment qui est à un peu près à euh, 5 mètres euh, de ma fenêtre. Vous voyez, c'est à peu près ça, 5 mètres. Et bien dans ce bâtiment-là, euh, il y a en, en, en download, capacité de download 2 gigas à la seconde. Et, euh, et en capacité d'upload 500 euh, mégaoctets à la seconde. Voilà, et c'est à 5 mètres de mon appartement. Ici, euh, pour vous la faire courte, j'ai 12 mégaoctets euh, méga à la seconde en download, ce qui me permet à peine de regarder la télé, et en, euh, en upload, c'est-à-dire ce qui me permet de faire du live sur YouTube, du live sur Twitch, mais également de vous publier des vidéos. J'espère que vous êtes assis. J'ai 0,6 mégaoctets à la seconde qui me sont proposés. Donc, autant euh, vous le dire tout de suite, euh, en moyenne, pour pouvoir faire un live sur YouTube, il faut un minima 16 mégas. Euh, et moi, je suis à 0,6. Voilà. Euh, alors euh, la problématique de cette chose là c'est que quand on appelle Orange déjà clairement euh, ils en ont rien à branler soyons clairs puisque de toute façon euh, si j'avais la fibre je ne paierais pas plus cher qu'avec ce que j'ai actuellement donc pourquoi se faire chier euh, quand on leur demande euh, parce qu'il y a des cartes de déploiement euh, de la fibre. Quand je leur demande euh, pourquoi depuis le mois d'août, euh, en fait, moi, au mois d'août, quand je me suis installé, on m'a dit, monsieur, vous êtes euh, vous êtes raccordé juste devant votre rue, là, parce qu'en fait, apparemment, il y a la fibre dans ma rue, et euh, comme la fibre est dans votre rue, bah, c'est l'histoire de deux mois. Et on m'a dit ça au mois d'août. Et là, aujourd'hui, euh, quand j'appelle, euh, on me dit qu'on n'en sait tout simplement rien. Alors, quand je réponds à ces gens-là, en leur demandant quelle est la stratégie, de déploiement, est-ce qu'il est qu commence par une rue et puis il la remonte jusqu'à l'avoir fini, puis après il, il, il change de rue. En plus, l'avantage, c'est que moi j'habite Grande Rue, donc la, la rue principale de la ville de Besançon, les Champs-Élysées de Besançon. Euh, et bien, on me dit non, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il n'y a aucune stratégie de euh, déploiement de la fibre où que ce soit. C'est pas propre à Besançon. Alors je sais pas, peut-être que le matin dans les équipes de, de, de chez Orange, on, on, on, on prend un dé, on, on lance un, un, un double dé et puis on, on choisit une map. Et puis ben voilà, on va aller, déplo on va aller déployer là et là. Alors, Moi j'ai bien conscience qu'en fait leur déploiement, ce qui les intéresse, c'est de les faire dans des bâtiments neufs et pas de toucher euh, le centre-ville qui est un centre-ville historique parce que je pense que ça, ça induit des, des travaux qui, qui, qui leur cassent les couilles. Mais voilà, euh, du coup, pas de fibre pour moi, euh, mais surtout, aucun euh, horizon, je ne sais pas quand je l'aurai. Je peux l'avoir demain matin, comme je peux l'avoir en 2025, puisque je vous rappelle que le plan euh, fibre national s'étend jusqu'en 2025. Euh, et il n'y a personne, personne qui est capable de prendre un engagement euh, pour moi. Euh, il faut savoir que dans le bâtiment euh, dans lequel je vis, il y a une entreprise euh, quand même assez... Euh, une entreprise de luxe. Euh, de luxe euh, au niveau de l'image de la ville de Besançon puisque c'est euh, l'horloger euh, Utinam euh, qui, euh, qui, qui correspond à peu près à autant de rayonnement euh, pour la ville que euh, ce qu'était euh, l'IP pour euh, les plus anciens d'entre vous. Donc euh, en fait, moi j'ai les... Euh, 4 magasins, parce qu'en fait, il y, y a des magasins et il y a des ateliers en même temps, ils font toutes les montres, en fait, sur place. Euh, donc, en fait, ce, ce magasin Utinam, c'est quand même un peu le rayonnement euh, de l'horlogerie euh, franc-comtoise euh, en France, en Europe et peut-être même dans le monde. Et je suis allé les voir et ils m'ont dit, ben nous non plus, on n'a aucune information sur le déploiement de la fibre, euh, pour nous. Autant dire que quand eux l'auront, je l'aurai aussi. Et c'est vrai que normalement, euh, bah, plus vous avez des entreprises euh, qui sont euh, fortes, euh, en fait ce qui, qui appe le déploiement de la fibre, c'est plutôt l'entrepreneuriat et les entreprises que, que les trous du cul comme moi. Euh, et bien bah, même eux ils n'ont qu'une information, alors autant vous dire qu'ils sont en PLS, hein, ils travaillent sous AutoCAD, ils font des plans d'horloge euh, qu'ils doivent envoyer euh, à peu près euh, dans, dans le monde entier pour, pour faire valider les projets. Et donc, bah, ils n'ont pas la fibre pour ça, ils ont 0,6 mégas euh, montant pour, pour downloader leur truc. Concrètement, comment ça se traduit en fait euh, pour vous, enfin plutôt pour moi, parce que vous, vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous allez vite comprendre. Euh, la vidéo que je suis en train de faire là, euh, il va falloir que je me magne de la faire. Faut pas que je sois trop verbeux, parce que si elle dépasse la demi-heure, concrètement, je ne peux plus la télécharger en fait. Euh, la, la limite, pour moi, c'est 40 minutes de vidéo. Voilà, au-delà de 40 minutes, c'est mort, je peux plus la publier. Euh, un expresso... Euh, pour vous faire comprendre, au-delà de 40 minutes, ça me prend plus d'une nuit à publier la vidéo. Voilà. Parce que vous avez bien compris que, euh, du coup, je ne peux publier les vidéos sur euh, YouTube que la nuit. Parce que si je le fais en journée, je fous en l'air le web pour, euh, en fait, l'intégralité euh, de la famille. Euh, C'est-à-dire que quand je dis que je le fous en l'air, on ne peut plus naviguer, on ne peut plus regarder la téloche, euh, on ne peut plus rien faire. Donc, je suis condamné à publier mes vidéos la nuit. Euh, comme on a une vie euh, <rire> avec mon épouse, euh, qui est quand même assez, euh, comment dire, nocturne, on aime bien regarder des films tard le soir, euh, je commence à, à, à publier aux alentours de 23h, 23h30, et euh, moi, comme je suis beaucoup en télétravail, il faut que euh, je finisse de publier à 8 heures le matin euh, au mieux. Euh, ce qui me donne euh, en fait 9 heures pour, de temps pour publier une vidéo. Et ben, 9 heures de publication d'une vidéo, c'est le temps, j'ai le temps de publier en l'occurrence pas plus de 30 à 40 minutes euh, de vidéo euh, en 9 heures de temps c'est juste euh, incommensurable en fait c'est difficile à, à, à imaginer quoi. il y a d'ailleurs des, euh, des, des, des collapses que j'ai fait euh, avec des youtubeurs qui dépassaient ce temps là et euh, j'ai dû euh, aller voir des amis pour publier chez eux euh, j'ai dû, euh, euh, dû utiliser mon téléphone portable et exploser mon forfait pour, euh, pour publier en 4G euh, voilà euh, pour ce qui est de la, de la solution 4G il faut savoir que je suis trop enclavé et que je ne peux pas exploiter la 4g donc c'est pas la peine de me faire cette proposition -là. Imaginez que j'ai déjà euh, exploité cette possibilité là et puis sinon je suis en location au niveau de l'appartement donc je ne peux pas utiliser euh, de satellite parce que j'ai pas le droit d'installer euh, une parabole satellite là où je suis euh, voilà donc bah, bien évidemment avec euh, avec ce réseau euh, je ne peux pas je ne peux en aucun cas être présent en live sur youtube en aucun cas je peux être présent sur Twitch, mais en 480 euh, de résolution, ce qui euh, exclut euh, tout, sauf un peu de blabla Twitch, quoi. C'est-à-dire vous retrouver euh, et discuter, mais faire de la peinture, par exemple, je ne pourrais jamais vous montrer le résultat d'une figue, en fait. Parce qu'en 480, vous ne verrez rien, en fait. Je vais vous montrer une figue, elle sera... Elle sera Picasso euh, pas parce que je l'ai peinte mais euh, parce qu'elle sera pixelisée à la mort et ce sera pour vous totalement inexploitable donc c'est pas que je m'y refuse mais je, je dois vous avouer que je trouve pas la motivation en fait euh, je trouve pas euh, ce sera la fin de la vidéo on en reparlera mais euh, ça impacte quand même assez lourdement euh, ma motivation euh, de vous retrouver sur twitch parce que bah attendez que je peux rien vous montrer je peux je peux pas faire d'un box je peux pas pas faire de, de, de, de des feuillages de, de bouquins, je peux pas faire de peinture, je peux pas faire de montage avec vous parce que euh, voilà, à part être avec vous et discuter, je peux rien faire sur Twitch. Et puis ben sur le rythme des vidéos, euh, c'est extrêmement impactant puisque ben je vous l'ai dit, il me faut en moyenne euh, 5 à entre 5 et 8 heures de temps pour publier une vidéo. Euh, Celle-là il va falloir que je me dépêche pour la terminer et pas qu'elle prennent trop de temps. Euh, donc, euh, voilà, c'est juste euh, très, très, très angoissant. Euh, je dois vous l'avouer. Alors, il y a pire dans la vie. Il hein. <rire> y a la guerre dans le monde et tout ça. Donc, mes petits problèmes euh, sont totalement relatifs. Mais lorsque vous avez euh, déclenché un déménagement, que vous avez enfin une pièce euh, dédiée qui ne me permet pas spécialement de faire des let's play, mais qui m'aurait permis d'être en live pendant plusieurs heures. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je faisais un live, j'étais obligé de le couper parce que je faisais un live dans notre chambre. Donc, quand ma femme avait besoin de se reposer, il fallait que j'arrête. Euh, je n'avais pas ma pièce à moi pour le faire. Là, j'ai enfin ma pièce et puis je me retrouve avec un débit de, de, de, de connard, quoi. Mais vraiment de connard euh, et je et je, peux, et je peux rien faire. Et j'ai surtout aucune, aucune perception et aucune capacité de projection parce que eh ben Orange et la ville de Besançon parce que je vais les mettre dans le même sac euh, en ont tout simplement rien à branler euh, des habitants du centre-ville de Besançon pour ce qui est du déploiement euh, inutile si vous êtes byzantin de me proposer euh, de m'héberger de, de pour que je vienne chez vous faire des lives euh, imaginez que ça ne m'intéresse pas parce que ce que je veux c'est obtenir une certaine spontanéité dans le déclenchement d'un live et, euh, et c'est pas l'objet en fait du truc, j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un faire un live euh, de toute façon si je dois, euh, faut savoir que savoir qu'à la comté le magasin où on fait, bah, ils sont dans le, même, euh, dans le même désarroi que moi euh, et voilà, et ce qui est euh, au final pour conclure cette vidéo, ce qui est difficile, c'est les sentiments qui me traversent le premier c'est l'impuissance parce que s'il fallait donner de l'argent pour, euh, pour avoir cette fibre, je donnerais de l'argent. Voilà. Si, c'est fou, mais si, euh, si, euh, si je pouvais sauver ma page, parce qu'il s'agit bien de ça, hein, quand même, hein, c'est difficile de maintenir la page en l'état sans être au rendez-vous des lives. Moi, ça me manque énormément de pouvoir vous parler. Euh, si je pouvais euh, S'il si, fallait que je donne 300 balles, euh, voire même 500 balles, je pense que je, je ferais ce qu'il faut pour euh, donner euh, cet argent et avoir la fibre. Mais, même ça c'est pas possible. Voilà. Je ne peux même pas dire, bon bah ben, allez-y, dites-moi combien ça coûte et, et je le paye quoi. Et ben, même ça, ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire. Donc il y a, y, a, y a un cruel sentiment d'impuissance. Il euh, y a une cruelle incapacité de projection. Parce que je ne sais pas quand est-ce que la, la, la, la, un réseau potable euh, va se présenter à moi euh, pour pouvoir vous retrouver euh, en live et même pour pouvoir publier des vidéos. Euh, J'ai des capacités maintenant euh, pour filmer qui sont, euh, sont au-delà de ce que j'avais euh, à Versailles. Et euh, je pourrais euh, avoir envie euh, de publier, euh, je sais pas moi, 3 ou 4 vidéos par semaine. Euh, mais je ne peux pas, parce que chronologiquement, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'il faudrait que euh, toutes les nuits, je publie les vidéos. Quoi. Et il faut quand même que je les monte. Euh, donc voilà, et, euh, et du coup, ben, euh, je ne vous cache pas que ouf, là, en ce moment, je, je, je souffre d'un déficit de, de, de motivation, je préfère le partager avec vous, alors ne vous inquiétez pas, hein, ça, me, ça me passera, euh, mais, euh, mais voilà, je me dis souvent à quoi bon, je ne peux pas être au rendez-vous euh, des gens, et, euh, et à quoi bon avoir enfin trouvé un espace euh, de jeu, euh, un espace d'expression, un, un lieu unique euh, pour moi, pour m'exprimer, pour être libre de ce que je dis, de ce que je fais, et, euh, et voilà, je sais que je suis pas tout seul comme youtubeur à, à vivre à vivre ça, euh, mais c'est vrai que c'est quand on se lance dans internet et qu'on commence à avoir une petite communauté, on, on, ce, qui, ce qui est très important c'est de pouvoir l'animer, et euh, on n'appréhende à aucun moment de se retrouver dans un, dans un désert numérique, euh, en l'occurrence c'est le cas, je me retrouve dans un désert numérique en étant euh, dans euh, le chef-lieu de la Franche-Comté, euh, la capitale de la Franche-Comté, en plein centre-ville, et euh, à euh, 5 mètres, euh, 5 mètres de, euh, de la bibliothèque, qui bénéficie donc du réseau Lumière, avec euh, 2 gigas en descendant et 500 mégas en, en montant, et que moi, bah, j'ai euh, 0,6. Euh, voilà. Euh, J'essaye ma chance, j'ai 7000 abonnés, s'il euh, y en a un d'entre vous qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui peut y faire quelque chose. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. C'est une bouteille à la mer. Franchement, j'en suis là. J'en suis au stade de balancer une bouteille à la mer en vous disant bah, si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez Orange, c'est ridicule hein, ce que je suis en train de dire. Ou si quelqu'un d'Orange est en train de voir cette vidéo. Ou si quelqu'un de la mairie de Besançon est en train de voir cette vidéo. Et qu'il en a quelque chose à foutre, eh bien, euh, aidez-moi. Voilà, franchement, aidez-moi, aidez-moi, moi, mais aidez tous les gens qui sont dans mon immeuble, et puis en l'occurrence, aidez l'entreprise Utinam à euh, se sortir de cette précarité numérique qui, euh, qui est juste, juste inexplicable et, euh, et euh, irrecevable euh, en 2023, quoi. C'est, enfin, euh, franchement, de qui se moque-t-on, voilà, j'en ai fini. Euh, vous voyez, c'était pas, euh, pas bien grave. Euh, j'ai conscience que c'est très, très, très relatif. Mais j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question assez récurrente est quand est-ce que tu fais des lives Quand est-ce que tu reviens sur Twitch La réponse, elle est, elle est, elle est triste, mais c'est je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et aujourd'hui, euh, j'estime que je ne peux pas le faire. Je continuerai à publier des vidéos, ça continuera à me prendre toute la nuit, et je continuerai à vous faire des présentations de produits, à faire des expressos, à faire des analyses de figurines avec Thomas, des analyses de JDR avec Nico, et on se retrouvera très très vite. Peut-être que j'aurais dû publier autre chose que cette vidéo-là, mais ça me paraissait important que vous puissiez prendre la mesure de ce que la page est en train de traverser, de cette espèce de traversée du désert que je suis en train de faire, et que, voilà, c'est un peu, c'est lourd, c'est difficile, et, et comme on est une commu et qu'on est ensemble, ben, j'avais envie de vous partager ça. Je vous embrasse tous, c'est la première vidéo euh, de 2023, je crois, euh, ah non, il y avait celle de Toto, mais on l'a filmé avant, euh, donc ben, là, je, je vous passe quand même, je vous transmets quand même euh, tous mes vœux, et puis, ben, moi, la seule chose que vous pouvez me souhaiter, c'est la santé et le bonheur, mais j'ai la santé et j'ai le bonheur, donc souhaitez-moi la fibre, et puis je termine vraiment en disant que si l'un d'entre vous est capable d'y faire quelque chose, je suis preneur. Allez, j'appuie sur le bouton, et je vous dis à bientôt. Bye bye.